Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est toujours votre youtubeur Kavi Ambou Junior. Alors, ce matin, donc, je disais, nous allons aujourd'hui aborder, comme vous avez vu le titre, un cas pratique, voilà d'inscription. Pour ceux qui ne savaient pas qui ne savent pas s'inscrire, le nouveau bachelier, bien, bien sûr en l'occurrence, ceux qui ne connaissent pas s'inscrire avec euh, voilà, la plateforme qui est aujourd'hui dématérialisée. Aujourd'hui, on va voir un cas pratique, comment s'inscrire pour l'UOB. Comme je vous ai dit, n'allez pas vous faire inscrire voilà, dans les endroits où on va vous prendre beaucoup d'argent. Donc, je vous laisse le lien en bas et n'oubliez pas, abonnez-vous toujours, mettez un like, cliquez et partagez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'inscrire ensemble et vous allez voir comment ça se passe. Donc sans tarder, voilà, nous allons commencer par montrer ce qu'il faut pour s'inscrire. Je vais donc aller sur le navigateur et vous me suivez pour savoir comment ça se passe. Ok, j'espère que vous m'écoutez toujours. Donc on va aller sur le navigateur. On va plaquer, on va plaquer le lien du site. J'espère que vous avez suivi. Je vous allez le lien en description. Donc le lien en description. Pour s'inscrire sur le site. J'espère que vous l'avez toujours. Ok. Donc, patientez. Ça, c'est. Nous allons d'abord nous rendre sur Sigor. Sur Sigor, je disais qu'ici, on repère notre, notre, notre NIA. Donc, laissez-moi d'abord prendre l'adresse et le coller. Laissez-moi prendre l'adresse et le coller. J'espère que vous m'écoutez toujours. Donc, nous sommes toujours là. J'espère que vous m'écoutez. On va coller le lien. Ça, c'est le lien pour s'inscrire. Désolé. Le lien pour s'inscrire. Ah, on, va, on va voir les éléments qu'on demande pour s'inscrire. En même temps, on va s'inscrire. Donc, vous cliquez le lien. Je vous ai laissé le lien. Donc, ici, vous voyez, la première chose qu'on vous demande lorsqu'il faut s'inscrire, on vous demande votre NIA. Donc, votre NIA, c'est le matricule. Donc, nous sommes de une étape à sept étapes. Nous allons traverser sept, sept étapes. La première étape, c'est votre matricule. Pour avoir votre matricule, vous allez sur Sigor. Sigor, ceux qui ont leur compte Vous entrez ici sur Sigor Voilà les résultats du bac Vous allez sur les résultats du bac Désolé, ça rame un peu Donc vous allez sur les résultats du bac Vous descendez, vous fouillez, c'est là Ça C'est la procédure générale Vous venez ici, vous cliquez Les orientations Vous allez remplir, voilà vos informations Bon moi je vais remplir pour, je vais remplir pour un étudiant Pour un nouveau bachelier donc vous les remplissez simplement, vous remplissez votre, vous commencez par votre date, Voilà, votre jour de naissance, vous mettez votre date, vous mettrez, chacun mettra sa, sa date de naissance, donc ici, voilà, je mets pour le concerné. Ok, je mets pour concerné. concerner, donc vous entrez, et lorsque vous êtes entré, Qu'est-ce qui se passe? Votre NIA ici. Votre NIA, elle est là. Donc, vous avez le lien du NIA ici. Ici, c'est votre matricule. Je vais donc vous entrer ici et vous copier le matricule complètement. Vous copiez à partir ici. Vous copiez, vous collez. Vous copiez là. Et vous revenez ici sur le lien. Vous venez coller ça ici. Voilà. Ça, c'est la première étape. Quand vous collez le lien. Et ensuite, vous entrez pour rechercher, vous cliquez « Rechercher » pour trouver l'élève à qui appartient ce matricule. Donc, on y va ensemble. Voilà, on se rend compte que ça appartient, voilà, un élève, Si on a le nom, voilà, et tout le reste. Donc, vous avez vu. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. C'est la première étape. Nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, ici, vous confirmez d'abord. Je confirme que c'est moi. Deuxième étape, mettre à jour maintenant son compte. Vu que vous avez déjà vos informations, vous avez mis votre nia. Deuxième étape, allez, mettez à jour. Ici, on vous demande maintenant d'entrer votre adresse mail. Donc, l'adresse mail est très importante. Donc, je préfère entrer pour moi. Voilà, parce qu'on va envoyer, on enverra sûrement la confirmation sur cet email-là. Donc, vous mettez votre adresse mail, parce qu'on va vous envoyer un message par là. Alors, mettez votre adresse mail. De suite, de même, je me connecte déjà à mon adresse mail depuis ici. Voilà, vous connectez déjà à votre adresse mail donc ceux qui ont déjà connecté vous déjà moi je vais chercher pour me connecter à mon mail désolé désolé ceux qui peuvent déjà se connecter à leur adresse mail voilà vous vous connectez à votre adresse mail dans tous les cas je vous le montrerai donc vous mettez envoyé ensuite on dit le code de confirmation le code de confirmation Hmm. Ici code reçu par l'email. Vous entrez vite dans votre email. Voilà, moi je vais entrer dans dans mon email. Ici c'est dans voilà mon Google qui est connecté. Je vais entrer juste ici très rapidement. Ok, je vais entrer ici très rapidement. Allez, j'entre dans mon email. Là, je suis entré d'aller regarder ma boîte email. Donc, vous aussi, en ce vous pouvez mettre pause. Ceux qui travaillent en même temps que moi, vous partez regarder votre boîte email. Donc, voilà pourquoi vous me voyez, je disparais. Donc, je regarde mon email ici. Je vois école. J'ai reçu le message. Voilà. Donc. Okay, donc j'ai eu mon code de confirmation, j'ai regardé pour moi, je colle ici, vous venez coller ce code là ici, voilà, et vous continuez, voilà, on dit maintenant, merci, là vous avez mis votre, votre code de confirmation, on vous dit d'entrer votre numéro de téléphone, moi je veux rentrer le mien, je vais rentrer le mien, voilà, donc allez, on y va, j'entre, on me dit saisir le bon numéro de téléphone, au format local donc j'ajoute un site ici et on entre le numéro de téléphone est, est déjà est, existe déjà voilà donc je vais demander le concerné de lui son numéro je vais demander donc le concerné de l numéro, l lui donner son numéro s'il a l'élève lui-même donc ça fait 0 0 74 donc, 77 22 47 Voilà, on vous entrez votre numéro Et là, c'est bon Ensuite, on vous demande Le mot de passe Vous mettez le mot de passe de confirmation Le mot de passe, c'est bien pour votre adresse mail Donc, on y va Vous mettez le mot de passe de votre adresse mail Ici Vous prenez le même donc, vous copiez Vous collez là Donc, vous mettez le même mot de passe partout. Ok, vous avez mis le mot de passe partout. Donc, vous enregistrez ici pour ne pas oublier votre compte. Ça, c'est indispensable. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer. Donc, là, on vous donne votre feuille. Vous êtes connecté, vous êtes à la septième étape. Ici si on dit votre compte a été mis à jour avec succès. Vous pouvez maintenant accéder à votre euh, espace personnel avec votre avec votre email et mot de passe. Donc moi j'ai par exemple utilisé mon mot de passe mon mon email pour le faire créer son compte. Donc maintenant votre compte a été créé. Après tu vous mettez se connecter. À ce moment nous sommes à la sixième étape. Là la septième étape c'est là à cet endroit il faudra payer. La septième étape, vous avez le nom de la classe. Lui, on sait déjà dans quelle classe il est. Le montant ici, vous voyez, c'est 37 000. Hein? Donc, on paye par 35 000. On paye par RTL Monnaie, Voilà, avec les frais. Donc, vous payez par RTL Monnaie. Je vais d'abord fermer ça pour vous montrer. Ça, c'est 35 000. Ici, il n'y a encore aucun frais. Rien n'a encore été effectué comme paiement. Voilà. Pour regarder les paiements que vous avez fait, parce que ça, se vérifie. Vous regardez. Donc, regardez le tableau de bord. Ici, il n'y a encore aucun paiement, aucune transaction, rien. Donc on, on vous surveille Donc vous revenez sur le tableau de bord Ici c'est 35 000 Si tu veux payer sur Airtel Money Là tu payes Moi je commence directement à payer Donc je fais ceci Vous entrez directement sur la page qui s'inscrit Vous avez 10 secondes On vous donne 10 pour vous inscrire à cause des piratages Donc vous faites très vite pour vous inscrire Les minutes sont en train de passer Si vous dépassez ces minutes là d'inscription Voilà on vous renverra un autre code Donc vous inscrivez Vous cliquez sur Airtel Money Voilà vous cliquez sur Airtel Money ici dit le, le paiement attendez vous cliquez sur RT monnaie d'accord on est ici numéro de facture numéro allez allez montant et ensuite on va voir vous voyez ce numéro là vous envoyez vos 35000 sur ce numéro là pendant on vous laisse 9 minutes donc vous êtes vous faites un peu plus vous êtes rapide on va envoyer cet argent tout de suite donc, restez connecté. J'espère que vous voyez. C'est sur ce numéro-là que vous envoyez. Vous entrez, vous envoyez l'argent. Si vous avez l'argent dans votre compte RTL Money, vous envoyez l'argent ici. Sur ce numéro, vous écrivez tout. Donc, moi, je vais entrer le numéro, le numéro de téléphone, par exemple. Voilà. Faites vite. Il reste 9 minutes pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc, envoyez de l'argent. Moi, je clique 2 dans mon RTL Money. Là, vous êtes sur RTL Money maintenant. Donc vous entrez dans le numéro, vous mettez le numéro ici, vous mettez comme c'est écrit, pour moi c'est 55, 55, 55, 389 et, et 3700, vous envoyez ça, il faut pas vous tromper, le montant, je vais mettre le montant, ok, comme ça les frais vont être, voilà, Ok, inscrit, bénéficier, non inscrit sur mobile cache, entrer le PIN, je mets le PIN, et je dit non, ok maintenant on attend ce qui va se passer, je n'ai pas encore dépassé les minutes, donc je viens à peine d'envoyer la chose, on me dit ici, je vais regarder ce qui se passe, voilà deuxième missing trop long, donc je regarde où je me suis trompé là, ici le montant montant numéro de facture ok on va recommencer on a 7 minutes donc vous le faites en même temps que moi on recommence vous mettez ok vous cliquez sur le 2 envoyer de l'argent Ici, vous mettez le numéro 1, on va faire comme un numéro, on met 555, espace, 300, 9, espace, 3700, et on attend. J'espère que vous êtes toujours là Vous avez essayé Ceux qui sont connectés avec moi directement Bien que vous avez essayé Voilà donc on va, on va essayer parce que si on dit c'est invalide, pour, on, on est en train de nous dire que c'est invalide. Euh, voilà, donc on va regarder ce qui se passe là. On va regarder ce qui se passe. Pourtant, on est en train de faire nos paiements. On va regarder ce qui se passe. Donc ici, on dit accéder pour payer. On dit pour comment payer, accéder au menu. Voilà, composer 200, sélectionner l'option 8. Ah, voilà, donc il faut sélectionner l'option 8. Ce n'est pas comme le 2 parce que le 2 la facture ne marche pas. Donc pour regarder comment on paye. L'année passée, on mettait directement le numéro de facture. Mais là, vous venez d'abord sur RTL 1 et vous regardez accéder au menu du SSD, vous composez étoile 150. Ensuite, vous sélectionnez l'option 8, e-facture et, et à l'invite, vous saisissez le numéro de facture aussi dessous Laissez-vous guider ensuite. Ok, donc on va faire la chose. On va, aller, on va composer étoile 150 ici. Voilà, on va mettre directement étoile 8 et on met pièce. Yes. Voilà, donc on dit merci, c'est ici le numéro de facture, on met le numéro de facture, 555, voilà, on met 389 et ensuite on met 3700. Donc, est-ce que vous avez déjà retrouvé la chose Est-ce que vous avez retrouvé la chose Vous êtes déjà dans la facture Si vous êtes déjà dans la facture, c'est C'est bien. Voilà, 3000. Ne séparez pas, ne mettez pas des espaces. Parce qu'avec l'espace, voilà, on se rend compte que ça ne passe pas. D'accord. Je vois que la facture va être trouvée cette fois-ci. D'accord, la facture est déjà trouvée. Donc après, on va on, on vous voir. On a écrit détail de votre nom de marchand UOB. Ça veut dire que vous êtes en train de payer. Gmail près frais d'expression 1 payé. Vous cliquez sur un payé sur tel mon Faites 8 fois, 4 minutes. Vous envoyez ensuite un code mot de passe. 3. Ça, c'est mon mot de passe. Voilà. Et ensuite, vous allez voir si vous avez payé. Si vous avez payé, les messages vont arriver et puis la transaction. Ici, vous voyez, ici, on m'a mis montant. J'ai payé. Vous avez vu le montant. J'ai payé ici 35 000. Alors, on t'écrit le montant payé. On t'écrit le numéro de transaction. Voilà, on vous dit moyen de paiement RTL Et ici, si on dit votre paiement a été reçu. Merci, RTL Donc, il faut que votre paiement se fasse clairement. Donc, j'espère que voilà ce tuto vous a aidé. Ensuite, vous avez fini de payer, qu'est-ce qui se passe maintenant Après votre paiement, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, on va aborder ce tuto dans une deuxième partie qu'on va ouvrir. Voilà, pour ne pas rendre ça trop long. Donc, suite, je retourne, retour au site. Alors, j'ai déjà payé, je retourne au site. Qu'est-ce que je fais maintenant Je suis là. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand je viens dans le paiement, vous voyez, on me dit, l'élève a payé. Donc, depuis l'UOBE, on pourra simplement regarder que l'élève ici a payé toute sa transaction. Et il pourra regarder sur Excel comment ça s'est fait, la transaction. Maintenant, il y a une quittance à retirer après. Je vais prendre mon profil. Ça, son profil voilà donc on va continuer ici ça c'est le profil ça son profil voilà le numéro il peut ajouter après le reste bon on ne s'attarde pas d'abord sur ça c'est pour l'acquittance maintenant là il a payé c'est bien tout c'est beau maintenant nous allons faire voilà sûrement un autre tuto pour comment retirer sa quittance, parce que après ça, il va falloir retirer maintenant une, une quittance, voilà, parce que sa quittance, la quittance qui montre qui te permet de t'inscrire, de t'inscrire, voilà, ou de demander la bourse. Donc, allons voir comment chercher et prendre sa quittance, comment retirer sa quittance sur ce même site-là, ok, voilà, donc, regardons ici, ce sont les paiements, ça, il y a même les licences qui peuvent s'inscrire, ok. Voilà, donc J'espère que ça vous a servi, au moins vous avez pu vous inscrire déjà, j'espère que vous avez pu vous inscrire déjà sur une bonnes choses, voilà, j'espère que vous avez pu vous inscrire tranquillement. Laissez les commentaires et abonnez-vous pour voilà ceux qui ont suivi le tuto. Voilà. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux vous en sortir. Là, mieux autre, il est mieux qu'on fasse plutôt une autre vidéo pour retirer sa guidance. Donc maintenant l'élève là s'est inscrit. Il s'est inscrit maintenant après, il pourra remplir sûrement voilà, les informations qu'il pourra remplir lui-même plus tard. Donc d'abord, ceux qu'on connaît, ce qu'il est inscrit en économie générale, en faculté, voilà l'économie. Il y a son numéro, il y a la ville qu'il doit remplir, le lieu et l'année de naissance. La valeur et autres, tout ça, ce sont les fichiers qui vont être adjoints plus tard. Mais c'est votre compte. Ça veut dire que vous devez remplir votre compte tout cela après. Là où il y a la série après, vous devez remplir ici votre numéro, numéro de téléphone du parent. Vous devez remplir numéro, le nom du tuteur. Vous devez remplir la valeur matrimonial, la date et l'année de licence. Donc c'est simple toutes les informations pour lui remplir. C'est un profil, c'est un compte. Donc vous voyez, c'est son compte qui est là. Il peut se déconnecter, comme il peut se verrouiller. Alors, donc le paiement effectué. La seule chose à faire maintenant c'est peut-être attendre lorsqu'on pourra retirer le matricule, euh, plutôt la quittance. On va chercher maintenant donc, à voir comment retirer la quittance prochainement. Voilà, donc nous allons voir comment retirer la quittance dans une prochaine vidéo. Mais là, on venait à peine de s'inscrire. Et j'espère que vous avez suivi la vidéo. C'était très simple. Voilà, il fallait sûrement revérifier certaines choses. Mais les inscriptions se font bien. Et là, l'UOB sait que vous êtes inscrit parce qu'ils ont vu la transaction et la transaction a été confirmée. Et ça reste dans les archives. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour ceux qui peuvent s'inscrire seuls. Et pour ceux qui ne pourront pas, voilà, rendez-vous à l'UOB. Euh, mais ne vous faites pas excroquer parce que voilà, il y a d'autres qui feront inscrire somme avec des sommes qui sont très hautes, mais je crois qu'avec ce tuto là, vous vous inscrire. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, laisser voilà, euh, un pouce et permettez-moi toujours, voilà, de travailler et faire des recherches YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu et portez-vous bien. Bonne journée.